Un jour, j'ai reçu via ma boîte aux lettres un appel du comité des habitants qui recherchait des habitants qui se sentaient concernés. Et ce sentier que j'utilise régulièrement me semblait un petit peu menacé justement par la végétation qui devenait de plus en plus abondante. J'ai trouvé très intéressant de me joindre à ce groupe dans lequel on a petit à petit participé à des réunions qui ont mis sur place la toute première balade. Il y a eu l'inauguration officielle au mois de septembre et depuis lors, ce sentier est quand même de plus en plus, me semble-t-il, utilisé. La première promenade qui a été balisée on voit les, les balises derrière. On l'a été inauguré euh, au mois de septembre sous forme de balade ludique. Alors, on avait fait des, euh, des questions et une participation des habitants. Euh, ce, ce sentier réellement reprend un tout petit peu vie grâce euh, à ce balisage que l'on essaye maintenant donc de mettre dans toute une série d'autres promenades. Ces sentiers peuvent recréer une forme de vie, si pas nouvelle, elle existait justement, mais redonner cette dimension humaine au, au village. Mmh. Puisqu'on est la ville de Bruxelles mais on est surtout un village. Hein.